La première édition du FOCAD, qui est le forum de la société civile africaine pour la démocratie, s'est tenue au Burkina Faso. Ce n'est pas un choix anodin. Nous avions choisi la terre des pays, des hommes intègres, parce que il y a eu des élections libres, transparentes et crédibles où l'opposition a reconnu sa défaite et a félicité le président élu, notamment Marc-Christian Caboret. Alors, c'est quand même une preuve de maturité et de sagacité démocratique lorsque les opposants reconnaissent leur défaite et félicitent celui qui est élu. Et le Focad a décerné quand même, et a tenu à féliciter le peuple burkinabé pour cela. Malheureusement, euh, faisant histoire, cette euh, belle expérience, cette, euh, cette exemplarité de Burkina Faso vient d'être mise en rue d'épreuve par un coup d'état. Un coup d'état où les raisons ne sont pas justifiées. Lorsque on fait un coup d'état et on dit que c'est pour des raisons sécuritaires, à mon avis, c'est trop léger pour avancer ça comme raison. La, euh, un coup d'état n'est pas la solution à des problèmes sécuritaires. Moi, je trouve scandaleux des gens qui applaudissent des coups d'état. Ils oublient ce que c'est que la dictature militaire. Ils oublient ça, ils oublient que le régime qui garantit le plus l'expression de droit, c'est le régime démocratique. Où il y a quand même la liberté de dire ce qu'on veut. Mais on connaît les militaires dans les restrictions. Et les régimes militaires d'exception sont caractérisés par la gabégie, par le détournement de données publics. Parce que l'une des règles de la démocratie, c'est que l'autorité militaire puisse se soumettre à l'autorité civile. Or ici, c'est l'autorité militaire qui fait la loi, c'est l'autorité civile qui est obligée maintenant de se soumettre à l'autorité militaire qui est, le compte, qui, est, qui est tout à fait le contraire des règles démocratiques. Des opposants qui n'arrivent pas à obtenir le pouvoir par les règles démocratiques classiques se retrouvent dans les rangs de la société civile ou se retrouvent à pistonner la société civile pour faire des manifestations. Ce n'est pas une société civile en tant que telle. C'est des individus tapis dans l'ombre avec des, ag des agendas autres que le développement de, de leur pays. Parce que la société civile, c'est vrai, elle ne concourt pas à l'exercice du, du, du pouvoir, mais la société civile est une force avant-gardiste qui doit savoir déjouer les tentatives visant à liquider ou à récupérer la démocratie. Mais aujourd'hui, nous avions une certaine société civile qui complote pour liquider la démocratie. Parce que nous ne nous pas la tâche, euh, nous ne nous pas la face. Une manifestation de rue ne peut pas résoudre un problème de sécurité. Une manifestation de rue ne peut pas résoudre un problème de, de terrorisme. Une manifestation de, de rue ne peut pas résoudre des problèmes sécuritaires. Les essais, ça ça se résout à, dans un autre niveau. Donc, je crois qu'on devrait sensibiliser nos populations à connaître là où se trouvent leurs intérêts. à savoir que ceux-là qui les demandent de descendre dans les rues pour, pour manifester, ne les demandent pas parce qu'ils ont l'amour du pays. Mais c'est parce que justement, le peuple ne les a pas fait confiance pour les donner les, le pouvoir. C'est pourquoi ils se convertissent en acteurs de la société. Civil. Sinon, le rôle de la société civile n'est pas de déstabiliser un pays. Le rôle de la société civile n'est pas de mettre en danger les institutions de, de l'État. Le rôle de la société civile, c'est un rôle constructif, c'est un rôle d'éducation.